Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Charles-Alexandre. Je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué lors de mon année de Master 2 en information et documentation sous la supervision de Christine Hervé et de Théo Jacob au laboratoire d'INAFOR. L'objectif de mon stage était d'identifier les collaborations scientifiques dans les réserves de biosphère, avec la nécessité de, de méthodes hybrides. Pour, pour vous présenter ce, ce, ce stage... Voilà, voilà. pardon... Euh, je vais faire ça en trois parties. Tout d'abord, vous introduire et vous remettre un petit peu en contexte euh, ce dernier. Ensuite, je vais vous expliquer ma méthodologie et les résultats que j'ai obtenus tout d'abord en deux parties. Tout d'abord, en vous présentant euh, l'acquisition des données qui a mené un corpus euh, qui m'a permis dans un deuxième temps de cartographier les collaborations. Et ensuite, ben, je conclurai et, et, et j'évoquerai les perspectives de ce stage. Alors pour vous introduire ce, ce dernier, ben je vais vous rappeler qu'il s'inscrit dans le projet Collab2, qui cherche à caractériser les collaborations inter- et transdisciplinaires dans la science de la durabilité. Alors, il va s'organiser un peu en fonction, comme ce, ce schéma le présente, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe composée de praticiens de l'inter- et la transdisciplinarité, qu'on va appeler des insiders, et des gens qui vont étudier cette inter- cette, cette transe euh, qu'on va appeler des outsiders. Donc on va avoir déjà deux problématiques qui vont être une opérationnelle et une autre théorique, qui vont reposer sur trois dispositifs. Tout D'abord ça va être la réserve de biosphère, ça sera aussi les zones ateliers et les observateurs en milieu. Ce projet s'appuie sur une méthode mixte qui va lier des données qualitatives et quantitatives. Pour moi, pour mon travail, pour mon apport, ça va être justement de contribuer un peu à l'analyse sur les réserves d'obiosphères qui se différencient par le fait qu'elles ne sont pas à proprement parlées dédiées à la recherche, à contrario de ce que peuvent être les EDA et les OHM, qui sont justement des dispositifs territoriaux portés par le CNRS. Mon stage aussi s'inscrit dans le programme MAB, le programme Man and the Biosphere, un programme euh, intergouvernemental créé en 1971 par l'UNESCO et qui avait pour but d'améliorer les relations avec, entre l'homme et l'environnement. Et pour ce faire, il, il s'est posé sur euh, un dispositif euh, territorial particulier qui sont les réserves de biosphère. Donc, on peut voir une petite illustration avec le cadre suivant. Les trois missions des réserves de biosphère sont la conservation de la biodiversité, la promotion du développement durable et l'appui logistique à la recherche, à la formation et à l'éducation. On voit avec ces trois fonctions, ces trois missions, que justement, les réserves de biosphère vont en appui justement à la recherche. Alors, si on replace ça un peu au niveau mondial, les réserves de biosphère euh, ont été recensées au nombre de, en 2020 au nombre de 714 euh, réserves de biosphère présentes dans 129 pays, qu'on peut voir un peu illustré sur cette map avec les petits points de gris. Nous, on va pratiquer, pratiquer, euh, particulièrement s'intéresser euh, aux réserves de biosphère en France, qui sont au nombre de 14. Alors, euh, cette, elles ont été, les dates de désignation de ces dernières sont assez variées, qui varient entre 1977, 1977 pardon, et 2015. Euh, il y a deux réserves de biosphère transfrontalières, dont l'une va porter sur mon sur mes tests et mon stage qui est la réserve de biosphère des Vosges-du-Nord. Je peux juste compléter ici en disant que cette dernière est devenue transfrontalière en 98. Ces réserves de biosphère sont gérées par des structures diverses dont les objectifs eux-mêmes sont variés. Donc on peut voir ici une liste, la liste de toutes les structures de coordination. Euh, la plupart des réserves de biosphère sont euh, des euh, PNR, des parcs naturels régionaux, comme justement monsieur, euh, ma réserve de biosphère test, qui est euh, les Vosges du Nord. Euh, on peut aussi de nouveau ici souligner que euh, justement, ces structures d'appui euh, ne vont pas être euh, des opérateurs de la recherche, mais, plus, mais plutôt vraiment des, des soutiens, des appuis à cette dernière. Et ça, c'est vraiment plutôt important dans l'objectif de mon stage, parce que justement, la problématique, ça va être d'identifier ces activités scientifiques dans des structures qui ne sont pas forcément dédiées à la recherche. Je peux également souligner que je suis dans la continuité de, de plusieurs études qui ont été menées pour justement cartographier ces collaborations, et les, et les, premières, les premiers retours ont montré qu'il était relativement difficile justement de, de, de cartographier, d'identifier de, ces pratiques. Et d'où euh, la nécessité d'une méthode hybride. Donc, moi, je m'inscris justement dans la mise en œuvre de cette méthode hybride, et cela va, passer en, va se passer en trois étapes. Tout d'abord, poursuivre l'acquisition des données pour la création d'un corpus euh, de données, bien sûr, euh, que je vais organiser et codifier pour pouvoir ensuite, enfin, le traiter et l'analyser selon différentes méthodes. Donc, ça va être des petites méthodes, par exemple, statistiques, mais aussi des analyses de réseau. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le cœur de mon stage qui va être la méthodologie et les résultats en passant tout d'abord par l'acquisition euh, des données pour créer ce corpus. Tout d'abord, ça va être bien sûr l'identification des études via euh, les bases de données. Classiquement, la plupart euh, des euh, productions scientifiques sont, sont assez bien référencées dans ces dernières. Donc pour, euh, pour le coup, j'ai effectué mes requêtes sur les bases de données WoS, euh, Web of Science, Scopus et le Sudoc. Mes requêtes ont toujours eu à peu près la même, les mêmes mots-clés, c'est-à-dire réserve, biosphère, et pour mon cas, Vosges du Nord, mais on aurait pu très bien remplacer par un autre nom de réserve de biosphère. On a également effectué le filtrage avec, entre la date de désignation et jusqu'à aujourd'hui. Pour les Vosges du Nord, c'était entre 1989 et 2021. Une fois que on a eu les résultats de, justement, de ces requêtes, euh, il nous a fallu juger un peu de la pertinence de ces résultats et cela s'est fait principalement par l'analyse des titres, euh, des mots-clés et aussi des résumés. Et on pouvait aller même un petit peu plus loin si on avait accès par exemple aux publications. Il faut aller voir directement ces dernières. Il me faut, il me faut maintenant juste un petit peu expliciter le fait que pour une donnée, on pouvait avoir dans cette dernière plusieurs références qui pouvaient être potentiellement pertinentes. Donc, du coup, euh, ces références n'apparaissaient pas, euh, pas dans les requêtes initiales parce qu'elles n'étaient pas forcément indexées dans la base de données. Et elles apparaissaient à un, un second niveau dans ces dernières. Donc, pour le coup, il nous a fallu faire un filtrage, encore une identification euh, manuelle de ces références pour pouvoir juger, la, pour pouvoir les référencer, pour pouvoir les, les regrouper. Donc, pour le coup, nous avons justement les, requêtes, les résultats bruts des requêtes plus ces références qu'on a, qu a filtré en fonction de la première raison, qui est la pertinence ou non, et ensuite de la redondance de cette dernière, entre par exemple les bases de données, et bien sûr la, les autres entrées. L'autre entrée est justement l'identification des études par validation à cette méthodologie. Ici, nous avons à cette dernière trois entrées. La première qui est l'entrée éditoriale. Dans les Vosges du Nord, ça va, se, ça va prendre acte dans euh, les annales scientifiques de la réserve de biosphère des Vosges du Nord. C'est une ressource euh, plutôt rare qui permet justement d'avoir euh, une cartographie des activités locales euh, scientifiques. C'est précieux parce que justement, euh, ça va être très, très fiable en termes d'informations. Et c'est d'autant plus rare que... Euh, c'est euh, dans les Vosges du Nord, une des seules réserves de biosphère avec le Libéron où on possède une telle entrée. On a la deuxième qui va être les enquêtes et les entretiens préliminaires qui ont été menés par Théo et Christine, qui vont regrouper un certain volume de, de données qu'on va voir un petit peu plus dans le détail par la suite. Et l'entrée euh, projet de territoire qui va être ici la réintroduction, réintroduction du lynx dans les Vosges. Sa euh, dernière a commencé dans les à, fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc en 30 ans de, de vie, de projet, on va bien sûr avoir un certain volume d'informations, mais également on peut s'attendre à des, à des collaborations entre acteurs, acteurs locaux. Donc une fois qu'on a ces deux, deux identifications, on peut se permettre de regrouper les données dans un même corpus. Mais avant d'expliciter de, un peu ce corpus et la codification qui va en découler, je peux vous montrer un petit peu mes résultats préliminaires en termes de volume. Donc, on voit dans ces premiers résultats qu y a une, que la majorité des informations que l'on a viennent justement des trois nouvelles entrées qu'on qu qu a choisies, avec une forte disparité. On est quand même à 49 données récupérées sur les bases de données, contre 415 sur, autre, sur les autres sources. Donc, on a une disparité en environ de 8 à 9 fois supplémentaires. Donc, on voit là directement que la méthode hybride nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations et on peut juste un petit peu euh, parler de l'identification via les bases de données. Notre principale source d'informations était Scopus et malgré, euh, par exemple, euh, 49 euh, données qui semblaient pertinentes, après filtrage, on n'en a eu que 43. Et donc Au final, le corpus qu'on a pu établir regroupait 464 données par cette méthode hybride. Je vais juste faire un dernier petit point justement sur ces résultats en termes de typologie de documents. Quand on est sur les bases de données classiques, on va principalement avoir des articles et de façon très très ponctuelle, par, de temps en temps des petits rapports ou des ouvrages ou des thèses. Alors que sur les autres sources d'informations, on va être sur des résultats beaucoup plus hétérogènes, avec bien sûr des articles, des mémoires, des ouvrages, mais on peut aussi très bien avoir ce que j'ai classifié de autres, c'est-à-dire des supports de communication, ou des conférences, paper. Alors Maintenant, je vais passer à la cartographie des collaborations, à la méthodologie et à ses résultats. Mais avant ça, il va falloir parler de la codification. Pourquoi on établit une telle codification euh, sur, sur ces données Parce que principalement, nos informations ne viennent pas justement des bases de données, et ne sont pas structurées. Et ce manque de structuration bah, va nous rendre très complexe la tâche euh, d'analyse euh, des données. Si on s'était euh, juste... Euh, euh, quand on est à l'entrée bibliométrique classique, on aurait pu utiliser des outils euh, développés par la communauté scientifique pour pouvoir les exploiter, comme par exemple euh, ici avec l'outil Voxhoover. Il s'agit ici d'une exportation des 43 données pertinentes de Scopus qui euh, nous a permis de voir les co-auteurs euh, justement sur, sur, ces, euh, sur ces données. On voit ici des réseaux qui apparaissent un peu à droite et à gauche. Je vais revenir un petit peu plus en détail par rapport à cette, cette analyse. Mais euh, je veux juste préciser ici que cette, euh, cette exportation est certes pertinente, mais va être partielle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas euh, vraiment refléter la réalité des choses. Donc, par conséquent, il va nous falloir justement codifier euh, ces autres données qui, viennent, qui ne viennent pas des bases de données. Et pour ce faire, euh, on a établi une codification sur deux points. Tout d'abord, le premier qui va être les dispositifs. Donc, pour notre cas, ça va être les réserves de biosphère. Qui va, après, ça va être le site. Pour mon cas, ça va être les Vosges du Nord. Ensuite, ça va être l'année où la donnée a été produite. Ensuite, le type de publication. Ça peut être, par exemple, justement la typologie que j'ai évoquée précédemment, qui va être les ouvrages, euh, un article, une thèse ou un mémoire. On a le, la catégorie revue, si c'est justement un article. Ensuite, on a les auteurs, autrices, les titres et les mots-clés, un peu ce qu'on peut retrouver dans une indexation sur une base de données, hein, assez classique. Ensuite, on va juger si cette donnée est interdisciplinaire ou non. Et on, bien sûr, quel type, à quel type cette interdisciplinarité appartient. Mais ça, on va voir, je vais, euh, voir ça un petit peu plus en détail par la suite. Ensuite, on va faire pareil sur la transdisciplinarité et les catégories d'acteurs que cela peut mettre en jeu. Et on va dire voir si la publication est internationale ou non. Et si oui, quels sont les pays impliqués En termes d'interdisciplinarité, dans le projet de lab, on l'a défini de la façon suivante. Ça consiste à faire travailler ensemble des personnes provenant de champs disciplinaires académiques différents pour pouvoir répondre à des objectifs communs. Pour cela, il nous a fallu déjà décrire de grands champs disciplinaires on peut simplifier la tâche. Et donc, on a codifié cela de la façon suivante. Tout d'abord, les SHS, les sciences humaines et sociales, les SF, les sciences formelles, les sciences appliquées du vivant. Donc, du coup, par conséquent, avec ces catégories d'interdisciplinarité, on va avoir des typologies particulières qui peuvent se regrouper dans le tableau suivant. Donc, on va avoir des interdisciplinarités, euh, on va dire, euh, éloignées, comme peuvent l'être, par exemple, les SHSA, SA et les SHSSV. Mais on va avoir d'autres euh, inter interdisciplinarités euh, rapprochées, comme peuvent l'être le, les SAS, SAS, SAS pardon, et SASS, euh, qui peuvent s'illustrer, hein, par exemple, avec euh, de la géographie qui va se mêler avec la sociologie ou encore une interdisciplinarité SDSV, rapprochée encore une fois, qui va illustrer un petit peu le, les rapports géosciences et biosciences. En termes de transdisciplinarité, on va encore une fois la définir de façon précise. Qui va, elle va se traduire par le partenariat entre les acteurs scientifiques et des acteurs non académiques, afin de résoudre des problèmes communs. Encore une fois, on a catégorisé codifiés en fonction de grandes catégories d'acteurs, qui sont les suivantes. Euh, acteurs et actrices de la recherche, par exemple, des chercheurs, chercheuses ou euh, ingénieurs ou techniciens. Les gestionnaires de l'environnement, des ministères, services, et professionnels du secteur primaire, comme les agriculteurs, des associations, associations d'usagers autour de la nature, comme par exemple les associations de chasseurs ou de pêcheurs, les associations à vocation environnementale, les entreprises entièrement privées, les citoyens, les collectivités locales, les bureaux d'études, les entreprises publiques et d'autres associations. Un peu comme dans l'interdisciplinarité, on va retrouver des transdisciplinarités euh, rapprochées, comme peuvent l'être par exemple les euh, acteurs et actrices de la recherche avec des gestionnaires de l'environnement, mais on va retrouver d'autres euh, éloignées, comme pourraient l'être les actrices et acteurs de la recherche, encore une fois, avec des collectivités locales. Bien sûr, il va y avoir plusieurs interactions possibles, et on va voir ça un peu plus en détail, justement dans les résultats que j'ai obtenus. Donc, par conséquent, si on, euh, avec euh, cette codification qu'on qu peut mettre en valeur ici, avec une architecture de base de données un peu précise, ça va tout d'abord avoir une table euh, de publication ou de données où on va reprendre justement la codification avec les dispositifs sites, années, etc., on va avoir aussi une table auteur où on va lister tous les auteurs ou autrices qu'on a rencontrés justement dans ces données. On va on, bien sûr attribuer un agi, le nom, prénom et euh, différentes applications s'il si en a rencontré plusieurs au cours du temps. Oui, bien sûr. Et après, on va référencer euh, les mots clés. C'était une volonté pour après les rattacher en fonction des publications. Nous avons deux relations qui écrire et définir, qui vont nous permettre, comme par exemple pour euh, les auteurs et autrices, de pouvoir lier ces derniers euh, à une publication, et ensuite, justement, de pouvoir les lier entre eux pour pouvoir analyser après les réseaux de co-auteurs. Ensuite, justement, bah, avec euh, cette codification, on peut mettre euh, en évidence certains résultats. Euh, tout d'abord, ça va être justement euh, les résultats en termes d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. On était sur un corpus de données à ce moment-là de... 389 euh, données, donc nous avons ici euh, sur ce corpus 60 données euh, interdisciplinaires et 100 données transdisciplinaires, ce qui représente respectivement euh, 13,46% et 26,24% euh, 26, du corpus euh, total. Ensuite, on peut parler un petit peu justement des, des résultats sur les typologies d'interdisciplinarité. On va avoir une première donnée qui ne va pas être totalement surprenante, qui va être juste les 31,57 d'interdisciplinarité SVSV, qui va être une interdisciplinarité rapprochée. Cette donnée nous vient principalement justement des bases de données et de l'entrée éditoriale. Cependant, on va avoir l'interdisciplinarité SVSV-SHS qui va regrouper 57,89 et si on l'associe à 7,0% de SVSHS, on voit qu'on a un total de 65% alliant justement les sciences humaines et sociales aux sciences du vivant. Ensuite, si on passe justement sur la transdisciplinarité euh, et à, aux typologies qu'on a rencontrées, on a, rencontré, on a euh, la première valeur qui, elle, non plus n'est pas très surprenante, qui va être de 24% de, de chercheurs et de gestionnaires. Euh, je dis que ce n'est pas très surprenant dans le sens où, justement, la plupart du temps, les personnes ont les mêmes cursus universitaires. Et cette donnée nous vient principalement, encore une fois, bah, des bases de données et, euh, et, euh, pardon, -moi, et de l'entrée éditoriale. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est les 40% qui va représenter la coalition euh, des huit euh, des acteurs ici présents, des catégories d'acteurs qui vont être les gestionnaires, des, euh, des chercheurs, des associations d'usagers, des professionnels du secteur primaire, euh, des collectivités, des bureaux d'études, des citoyens et des associations à vocation euh, environnementale. On voit ici avec euh, cette transdisciplinarité, transdisciplinarité euh, rapprochée que quand même, euh, justement, la méthode hybride a un véritable apport parce que justement, cette donnée nous vient euh, de l'entrée euh, projet, euh, projet territorial, c'est-à-dire de la réintroduction du Lynx je vais pouvoir maintenant justement revenir un petit peu sur euh, le réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, et je vais insister sur, euh, ce, sur deux points, sur deux groupes en particulier, qui est le groupe de Serge Muller et de Jean-Claude Génaud. Alors si je me permets justement de, de les prendre pour exemple, c'est que justement ce sont deux piliers de la réserve de biosphère. Jean-Claude Génaud euh, a été un des promoteurs et fut un des coréens, fut un décor de la réserve de biosphère. C'est un gestionnaire de l'environnement qui est naturaliste et qui possède un doctorat en écologie. Et à côté, on, va, on a Serge Muller, qui est un universitaire, qui est écologue et qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le fait qu'ils ne euh, qu sont pas liés, ça, ça montre un problème au niveau justement de la réalité des choses. Et pour ce faire... Justement, on va compléter euh, ces réseaux avec l'apport notre notre, de notre corpus qu'on va utiliser sous euh, GIFI, pour justement voir les co-auteurs. Et donc, en exploitant notre corpus sous GIFI, on va avoir le, euh, les réseaux suivants. Donc, avant de, de détailler un petit peu ce dernier, je vais juste insister sur ce premier cluster, qui va être euh, le cluster justement de Jean-Claude Génaud et de Serge Muller. Donc, on voit directement ici qu'ils sont liés, ces deux personnes. Et aussi, ils vont lier, ils vont lier entre eux d'autres, par exemple, gestionnaires ou euh, euh, praticiens, de praticiens comme par exemple euh, Yves Muller, et des universitaires comme Gabriel Thiago. Si on revient justement au schéma global, on a bien sûr ce, ce cluster de Jean-Claude Génaud et de Yves Mula, mais aussi un cluster qui va venir principalement des informations issues du LYNX, on va avoir d'autres petits groupes qui vont se former euh, à droite et à gauche, qui vont être des personnes qui vont euh, travailler la plupart du temps ensemble. Mais si on, euh, on, a, on incrémente encore un peu les données, ils peuvent être attachés à d'autres personnes, euh, que ce soit dans des clusters ou dans le nuage de, de données centrales. Concernant justement ce nuage de, de personnes centrales, euh, avec la spatialisation que j'ai mise sous GFI, en fait, les personnes qui vont s'éloigner un peu du centre de ce nuage auront plus de chances justement d'être interconnectés avec d'autres personnes et a fortiori d'autres groupes, d'autres clusters. Du coup, pour conclure, je vais juste dire dire qu'on a véritablement un apport des données issues de cette méthode qualitative. On peut rappeler le travail de fourmi qui a été justement les enquêtes et les, les entretiens qui ont permis d'avoir un certain volume de données qui furent pertinents, justement, qui ont appuyé les résultats. Ensuite, on a une méthode hybride qui a permis justement, encore une fois, d'augmenter ce volume d'informations et qui a permis justement de faire ressortir des formes d'inter et de transdisciplinarité éloignées, nous confortant un, un peu aussi de la présence de la science de la durabilité dans les réserves de biosphère. Cette hybridation nous a permis aussi également de faire ressortir une certaine visualisation des activités scientifiques qui s'inscrivent pas seulement dans les projets de recherche, mais également dans des projets de territoire, impliquant des chercheurs de façon plus générale. Et par conséquent, je vais terminer par mes perspectives de stage et de fin de stage, qui vont contribuer tout d'abord à poursuivre l'étude des vaches du Nord phase euh, de rôle. Et par ça, j'entends principalement bah, justement terminer la codification des données que, que nous possédons. Nous pourrions aussi encore incrémenter par d'autres données que l'on chercherait, mais c'est une un peu une quête sans fin. Ensuite, ça serait de compléter et développer la base de données, justement pour faire euh, ressortir un peu les différentes affiliations, que, les liaisons entre les affiliations, On pourrait faire euh, ressortir via, justement, les différents acteurs et actrices euh, que nous avons déjà vus. Ça serait aussi l'occasion de mettre en, en relation les différents mots-clés et pourquoi pas, aussi, idéalement, de, de faire ressortir des co-citations. Et enfin, ça serait de trouver euh, cette méthodologie d'hybride sur une autre réserve de biosphère, comme par exemple la réserve de biosphère. Euh, Camargue, qui ne possède pas la même structure euh, structure de coordination, n'a pas une entrée éditoriale, mais possède un centre de documentation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.